Dans ce monde, les soirées ne servent qu'à camoufler les petites blessures, les dépressions, les peines de cœur et j'en passe. Que de, que de raisons de vouloir créer ces moments de débauche, ces instants qui ne servent qu'à tenter d'oublier nos vies, le temps d'une nuit. Sauf que même ce but n'est qu'un mensonge, puisque ce sont toutes ces raisons qui créent nos scandales de soirée. Ces problèmes qu'on crée sous l'emprise de nos problèmes, enfuis sous l'alcool et la drogue, ces casseroles qu'on ramène à la maison au lever du jour. Mais malgré tout, nous continuerons toujours ce rituel, Tant que l'espoir d'oublier qu'on est plus bas nous habitera. Quand je lis ce texte, je pense à tous mes potes. <rire> Toutes les soirées que j'ai faites. Et c'est vrai. C'est vrai que cette fameuse soirée en fin de semaine, le vendredi soir ou le samedi soir, euh, elle est faite euh, tout le temps. On se dit, bon vivement ce week-end, oh on va en soirée. Vu mon ce week-end, il y a la soirée chez un tel. Vu mon ce week-end, ah ça fait top, on va tout oublier. Et les gars, arrêtez de vous embrouiller. Ce week-end, on fait une soirée ensemble. C'est toujours l'excuse. C'est tout le temps la bonne excuse. Si ce week-end, il y a une soirée, cette semaine, ça passera. On oubliera. Comme si le lundi matin, on allait... on allait recommencer à zéro. Alors que non, le lundi matin, on revient juste avec une gueule de bois. Et, et on est encore plus triste parce que la soirée, elle était cool. On en a tous vu des potes qui arrivent, qui nous disent qu'ils vont passer la meilleure soirée de leur vie parce qu'aujourd'hui, c'était la merde et qu'en fait, à 3h du mat', c'est eux qui vomissent. La journée qu'on a passée, elle devrait justement nous, nous dire que, bah on l'a passée. Elle est finie, et maintenant, c'est un temps de joie. Alors qu'à la place de se dire que c'est un temps de joie, on se dit, c'est grâce à la soirée qu'on va oublier. C'est pas logique. Chaque temps doit être important et chaque temps doit se vivre pleinement. J'ai arrêté de boire, justement, en soirée, euh, dernièrement. Parce que j'ai fait une bêtise euh, qui a blessé quelqu'un. Et là, c'est ça qui m'a plus dégoûtée, en fait. De blesser quelqu'un plutôt que moi si j'avais vomi. Je pense que c'est pas le moment où on se salit, nous, qui nous font réagir par rapport à ça. C'est le moment où, où on blesse quelqu'un, où, où on se rend compte que la personne qu'on était sous cette emprise, elle n'a pas réfléchi.